Bonjour, alors cette vidéo, veut vous proposer euh, un tutoriel pour réaliser le défi 3, lire la valeur de l'intensité lumineuse à l'aide d'un capteur. Alors premièrement, il faut avoir téléchargé le fichier de l'élève que vous trouvez dans le tutoriel et on va maintenant l'ouvrir. Donc, c'est Lily lire à 5 élèves. Vous voyez donc les blocs. Première étape, on nous demande de changer la valeur du 300 pour 9600. Deuxième étape, on nous demande d'écrire qu'est-ce que le capteur va prendre. Alors, ce sera l'intensité lumineuse. Alors maintenant, on veut assembler les blocs. On peut faire réaliser aux élèves hein, la façon dont les blocs sont organisés avec, euh, par exemple ici, les petits morceaux de casse-tête qui permettent l'emboîtement. Alors, premièrement, on met l'intensité lumineuse et on précise que cette intensité lumineuse sera reliée à la, au signal analogique A5. Alors, je vous montre ici sur le cerveau LiliPad. A5, c'est la broche ici qui est reliée avec le fil noir qui vient à la place du S, donc la partie du capteur lumineux. Le moins de ma carte LiliPad est relié avec le moins de mon capteur et le plus, les deux plus sont ensemble avec le fil vert. Je m'assure que mon interrupteur est bien ouvert et je termine le programme en assemblant les derniers blocs. Je mets tout ça dans mon sous tête ici. Donc la configuration série est faite et je vais demander d'imprimer l'intensité lumineuse à l'aide d'un indicateur d'un chiffre pour sa valeur. Alors une fois que mon programme est fait, je télécharge ce programme par bloc dans Arduino. Alors si on a bien configuré, ça va aller directement dans Arduino. Et par la suite, il nous reste à téléverser ce programme dans la carte. Alors, on y va. On voit qu'en bas de l'écran, ici, on a une compilation du croquis. On va voir que le téléversement se fait avec trois petits points. Et lorsque ça sera réalisé, on aura le téléversement terminé, comme on a ici. Si jamais une barre rouge apparaît, c'est qu'il y a eu un problème lors du téléversement. Ce programme, donc, on veut lire l'intensité. Pour voir l'intensité, on va prendre... Dans le coin supérieur droit, on a une petite loupe que vous ne voyez pas, mais je vais cliquer dessus et on voit apparaître l'intensité. Ici, j'ai beaucoup de lumière. Si je ferme ma lumière d'appoint, on va voir que tout à l'heure, j'étais dans les environs de 900, maintenant, je suis dans les environs de 30, donc il y a une énorme différence à l'intensité lumineuse. Évidemment, on voit que les chiffres se déroulent vraiment, vraiment rapidement. Je peux alors vous suggérer de dire on retourne à ArduBlockly et on va ajouter un temps, un délai d'attente entre deux lectures, par exemple de 1000 millisecondes. Notre programme est complet, on va le retourner à Arduino. On va devoir encore le téléverser. Il y a un programme à la fois dans la mémoire de l'Ilipad. On voit que la compilation se fait en bas à droite. Le téléversement est en train de se faire. Et voilà, il est terminé. Alors, si je retourne avec ma loupe en haut à droite, je vais voir apparaître. Et là, on va voir défiler lentement l'intensité lumineuse de 900. Et si je ferme ma lumière d'appoint, on tombe avec une intensité lumineuse qui varie entre 3 et 30. Donc, en bas de 100, on a une bonne différence. Si on avait voulu, on aurait pu mettre après lumineuse un espace pour que la valeur ne soit pas collée au mot que l'on a mis. Alors, je vous souhaite beaucoup de plaisir avec ce tutoriel.